Matthieu chapitre 2. Matthieu 2. Et à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici de mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son, son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La un autre texte, où Abraham dit à ses serviteurs, restez ici pendant que moi et le fils nous irons un peu plus loin pour adorer et nous reviendrons, Amen c'est là la première fois où la Bible utilise le mot le verbe adorer on est ensemble dans Genèse chapitre 22 le verset 5 il est toujours important dans la parole Lorsque nous avons un concept, nous avons euh, euh, un terme et il est toujours important de rentrer dans la parole là où la Bible utilise ça pour la première fois. C'est toujours important de puiser le sens ou le contenu que la Bible donne à ces mots quand la Bible utilise ça pour la première fois. Vous savez avec moi aujourd'hui que généralement lorsqu'on parle de l'adoration, lorsqu'on parle de la louange, en général, on lit ça à la musique. Alléluia Lorsqu'on s'assemble, on dit Bon voilà, et on, va, on va chanter Évidemment, on va de, de telle, telle catégorie de chants Ce sont des chants de louange Telle catégorie de chants, ce sont des chants d'adoration Généralement, cette classification est liée On va dire au, au style On va dire à la mélodie à la manière dont la chanson est exécutée D'une manière générale, grosso modo L'adoration, la louange Je ne vais pas vraiment parler de la louange Je parle de l'adoration brièvement d'ailleurs l'adoration est généralement liée à la musique je voudrais attirer notre attention sur le fait que lorsque la Bible utilise pour la première fois le mot adoration c'est lorsque Abraham va sacrifier Isaac je me pose souvent la question de savoir quelle chanson Abraham a-t-il soit pendant le chemin soit pendant qu'il sacrifiait Isaac mais la Bible dit que l'acte qu'Abraham posait s'appelle adoration on est ensemble Rapidement, je veux dire... Je suis désolé, mais l'adoration n'a rien à voir avec la musique. D'abord. On est ensemble, hein? Ça signifie qu'on peut chanter sans adorer. En d'autres termes, on peut adorer sans chanter. Voilà pour exemple, l'acte d'Abraham. Je n'entre vraiment pas dans le détail. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut nous, nous aider à comprendre dans le texte de Genèse, chapitre 22. Nous voyons tout simplement Abraham dire que je vais adorer. Mais nous tous, nous savons ce qu'Abraham est allé faire. Il est allé sacrifier son fils. Cet acte-là, Abraham appelle ça adorer. Nous avons lu dans, Genesis, dans Matthieu chapitre 2 le récit des mages. Il pose la question de savoir où est né l'enfant? Nous sommes venus de tel endroit et nous allons vers tel autre endroit pour l'adorer. Les mages ont-ils chanté? Non. Nous tous, nous savons ce que les mages ont fait. Chacun apportait quelque chose pour offrir à l'enfant. Et les mages appellent cet acte-là, adorer. Alléluia. Nous avons lu, et on peut trouver d'autres textes dans la Bible, hein. nous avons lu Jean chapitre 4. Nous découvrons là encore que le verbe adorer est utilisé. Où la femme découverte, parce que, voilà, et on lui pose la question sur, sur son état marital. Elle va dire que je n'ai pas de mari. Et puis Jésus va lui dire, voilà, et tu dis la vérité en disant cela, parce que tu as eu autant de mari, même celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. Découverte, elle s'est dit, ah, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Un prophète qu'il était jusque-là en train de bouder. Elle va dire, voilà, nos pères ont adoré. Nos pères adorent sur la montagne. Quand la femme dit ça, elle voulait être en train de dire que nous les samaritains, nous adorons sur la montagne. On est ensemble? Mais vous les juifs, vous dites que le seul lieu où il faut adorer, c'est où? Hein? à Jérusalem. Si ma vie n'adore pas Dieu, le Seigneur a besoin que je commence par me répondre the Les yeux pouvoirs Chercherai. Je te chercherai, oh. je te trouverai, je te découvrirai, je te connaîtrai, je te chercherai, je te trouverai. Saint, saint, saint et le Seigneur. Saint, saint, saint et le Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur. Saint, saint, saint, Son yeah. I'm Je... le Seigneur... Alléluia, Alléluia. Alléluia. Là, on, a un on peut vraiment... Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia Le Alléluia Créateur du Ciel et de la terre, Celui, Celui qui ne dort jamais Dieu restaure ton zèle ce soir... Alléluia Dieu restaure ton zèle ce soir tu t'es fatigué... Vous savez, la course, quand on a commencé avec le Seigneur, c'est une course qui ira jusqu'au bout. Et euh, ce n'est pas parfois facile de traverser des épreuves. Et ce n'est pas parfois facile aussi de laisser partir d'autres qui étaient avec nous. Mais quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. On va prendre un passage. Nous sommes dans Jean 15.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 Alléluia. Amen. Il est en train en fait de nous tailler. Amen. Amen. Il va prendre euh, cet enseignement parce que euh, il explique que lui il est le vrai cep. Qu'il est, c'est-à-dire le cep sur lequel doivent pousser les branches. C'est-à-dire c'est la source de la vie. C'est la source qui va donner. Comment dire plus dans, dans surtout dans le livre de Jean il va, il va se proclamer euh, comme étant le, la vraie vigne, le vrai cep, Il va se proclamer comme étant le vrai berger, le bon berger. Il va pro, se proclamer comme étant celui qui... Ce, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Il va proclamer qu'il est le pain de vie. Il, il va dire que vos pères ont mangé la manne et ils sont morts dans le désert. Mais celui qui mangera le pain que je lui donnerai, il, il aura la vie éternelle et il ne mourra pas. Car c'est moi le pain de vie. Alléluia. Amen. Il va se proclamer, en fait, il va proclamer sa divinité devant les Juifs et les Juifs vont le rejeter. Et ici, il va parler qu'il est le vrai cep. Et que nous sommes des sarments, autrement dit des branches, sur lesquelles nous avons, en fait, nous avons été hantés sur, ce, sur, euh, sur le vrai cep. Et je pense que ceux qui pourront lire à la maison si vous lisez euh, le livre de Romains Romains 9, Romains 10, Romains 11, on explique, Paul va expliquer que nous avons été hantés, c'est-à-dire que nous avons été greffés sur l'olivier franc, nous qui faisions partie de l'olivier sauvage. Alléluia C'est à peu près la même image, l'olivier, le cèpe, parce que l'olivier nous donne quoi Nous donne euh, l'olive. L'olive, si nous concassons l'olive, ça donne quoi L'huile, l'onction, alléluia. Le vin, le raisin, si nous écrasons le raisin, ça donne quoi Le vin, alléluia. Et le vin nous parle aussi de la nouvelle alliance. Le vin nous parle du, du fruit que nous devons porter, le fruit que nous devons avoir, alléluia. Et donc, il va dire ici que celui qui demeure en moi, portera du fruit. On fait un constat terrible aujourd'hui, la RDC, on ne peut pas dire que la RDC n'a pas été visitée par le Seigneur. Kinshasa a été visitée par le Seigneur. Le fruit de cela, on le voit. Beaucoup d'églises, n'est-ce pas Si on devait dénombrer les églises qui se trouvent dans ce pays, je pense que rien qu'en dénomination, il y a de plus, de, plus, plus millier, Peut-être 10 000 ou 20 000. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que... Ces personnes, ou bien ce réveil qu'il y a eu dans les années 80, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu le fruit escompté Le fruit est amer. Alléluia Dans un autre passage, je crois, dans le livre d'Esaïe, Dieu parle qu'il a planté une vigne. Il parlait d'Israël. Il dit, j'ai planté une vigne. J'ai taillé cette vigne j'y ai même mis un mur pour la protéger mais je, je comptais qu'elle porte de bons fruits mais au lieu de ça elle a porté de mauvais fruits le même constat que Esaïe faisait du temps d'Israël, on peut le faire aujourd'hui Dieu qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son église nous sommes aussi cette vigne il a planté cette vigne Et il espérait, et il espère toujours qu'elle porte du fruit. Mais quel est le fruit que beaucoup de chrétiens portent aujourd'hui Et vous savez, pourquoi est-ce que ces chrétiens ne portent pas de fruit Parce qu'ils ne demeurent pas en Jésus. Ils ne demeurent pas dans sa parole. La parole n'est pas rentrée dans leur cœur. La parole n'est pas rentrée dans leur âme. L'adhésion qui s'est faite est une adhésion intellectuelle. Par tradition, nous allons à l'église le dimanche. Par tradition, nous nous habillons bien le dimanche pour venir écouter la parole de Dieu. Mais nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Il va dire que tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que si tu commences à porter du fruit, si tu commences à vivre dans la sanctification. Si tu commences à porter les fruits de Galates 5, verset 20, la joie, la bénité, la tempérance, sache que Dieu va encore te tailler, afin que tu portes encore plus de fruits. Nous ne voulons pas que Dieu nous taille. Dans beaucoup de notre comportement, dans nos comportements, on ne veut pas se débarrasser de certaines choses dans nos vies. Et pourtant, on sait que ces choses ne nous amènent pas vers Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche, toi Dieu parle à ton cœur ce soir. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu Qu'est-ce qui t'empêche que... Pour que tu portes encore plus de fruits. À quoi es-tu encore attaché dans ce monde Sur cette terre. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Il est capable de t'enlever ce que tu aimes le plus. Il veut que tu comptes sur lui. Exclusivement je vais dire. te reposes-tu encore Quel est le fondement de ta vie Dieu veut que tu marches par la foi Marcher par la foi, c'est comme marcher sur un chemin que tu ne vois pas, mais que Dieu te dit, il y a un chemin qui existe. C'est comme, en fait, prendre un... Comme si tu te retrouves devant un précipice, et tu ne vois pas qu'il y a un chemin, en fait, qu'il y a une route, parce qu'il fait noir, et tu ne vois pas qu'il y a une route, mais tu sais que tu es au bord d'un précipice, et Dieu te dit, non, si tu mets ton pied droit devant toi, là, il y a une pierre qui va soutenir ton pied. Fais-moi confiance. Là où je t'ai amené, te dit le Seigneur, c'est là où je veux que tu sois. Peu importe l'épreuve que tu passes, je suis avec toi. Le Seigneur n'a pas dit que la vie chrétienne, ce serait facile. Le Seigneur n'a pas dit que nous n'aurions pas d'épreuve dans ce monde. Il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin vous avez déjà essayé de couper un arbre De couper une branche Vous allez voir quand on la coupe Elle saigne Alléluia La sève sort Si l'arbre pouvait crier Il crierait C'est la même chose que Dieu fait Lorsqu'il y a une branche Qui n'est ne, qui est malade Qui ne sert plus Mais qui prend la sève Qui va prendre la vie Parce que la, la, comment dire, dans un dans un, dans un cèpe ou bien dans un arbre la, la sève monte du sol et prend les nutriments du sol pour les amener dans les branches afin que ces branches afin que, que les, fle, les, les fleurs puissent sortir afin que les feuilles puissent euh, euh, comment dire faire euh, la photosynthèse pour qu'il y ait de l'oxygène pour respirer et ben si une branche ne sert pas, tu es la coupe. Et il y a de la sève qui sort, ça fait mal, ça fait mal au cœur. Mais c'est nécessaire. Parce que cette branche qui est inutile risque de prendre les nutriments qui sont essentiels à la vie du sarment. C'est jamais agréable quand Dieu taille. Quand Dieu coupe. Sur le moment même, on saigne. On a mal. Mais plus tard, on remercie le Seigneur. Faites-moi confiance. On remercie toujours le Seigneur. Ah oui. Combien de fois Dieu m'a pas taillé. Et sur le moment même, je ne comprenais pas pourquoi. Mais plus tard... Je me suis retourné, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as taillé, parce que si j'avais continué comme ça, c'était l'enfer. Si j'avais continué comme ça, je n'aurais pas porté du fruit. Sur qui tu te reposes Ta maman Dieu peut reprendre ta maman à n'importe quel moment. Ton père Dieu peut le reprendre. Ton frère Dieu peut le reprendre aussi. Ta soeur Dieu peut la reprendre aussi. Dieu veut que tu comptes sur lui. Verset 4. Non, D'abord verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, verset 4, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. » Qui ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Tu veux porter du fruit, il faut demeurer dans le Seigneur. Vous savez, il y a un piège lorsque dans la vie chrétienne, on commence, on se dit, bon, ça fait cinq ans, ça fait dix ans, je suis dans la vie chrétienne, on commence à avoir des habitudes. Et puis, vous commencez à faire les choses, mais ce n'est plus vous, c'est plus Dieu qui fait. C'est vous-même. C'est la chair. Et pourtant, vous avez une vie pieuse, hein? vous priez le matin, vous jeûnez, vous lisez la Bible, mais vous êtes rentré dans l'habitude. Alléluia. Or, la Bible dit ici dit quoi Si vous demeurez en moi, alléluia. Donc si le sarment ne meurt attaché au cèpe, donc tu dois toujours être attaché au Seigneur. Tu dois toujours être au pied du Seigneur. En fait, tu ne dois pas te reposer sur tes acquis. Tu ne dois pas te reposer sur ton expérience. Tu ne dois pas te reposer sur ce que tu as fait hier. Tu dois à chaque fois t'attacher au CEP. Tu dois à chaque fois chercher le Seigneur au pied de la croix. Au pied à ses pieds pour avoir les instructions de sa part c'est pas parce que tu as été à l'évangélisation à, à, à Dieu peut te dire non ne va pas dans telle rue mais va dans l'autre rue mais si toi tu ne comprends pas tu risques de faire la même chose Dieu travaille avec des saisons aussi je viens de l'apprendre aussi quelque part Dieu travaille avec des saisons il y a des temps d'abondance il y a des temps de désert. Il y a des temps de brisement. il y a des temps d'enseignement. pas nécessairement des enseignements que tu vas recevoir à l'assemblée, non mais des enseignements que Dieu t'enseigne, en fait, dans ta vie, dans tes brisements, dans tes, dans tes épreuves, Dieu forge ton caractère, Dieu travaille ton caractère, il veut te donner la forme qu'il veut et il peut tout, en fait il va tout utiliser pour arriver à ce que tu es cette forme. Il va utiliser tes frères et sœurs. il va utiliser ta famille, il va utiliser les circonstances de la vie, ton travail, tout ce qu'il peut utiliser afin de te briser, de te tailler, de te former. Il a plu à Dieu de nous parler par la souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour nous parler. Combien de fois nous n'allons pas dans les prisons, dans les, dans les hôpitaux ou bien dans d'autres endroits. De même que nous, nous avons un cœur, Dieu aussi a un cœur. De même que nous, nous avons des oreilles. Dieu aussi a des oreilles pour nous entendre. Il a aussi des yeux pour voir et une bouche pour parler. L'éternel qui a créé l'homme qui a donné une bouche ne parlerait-il pas qui a, qui a créé les oreilles, n'entendra-t-il pas Il nous a créés à son image. Il parle toujours aujourd'hui. A toi d'écouter sa voix. Toi, d'entendre sa voix cet après-midi il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire ça c'est l'enseignement le, le, le, le, le plus difficile <rire> sans Dieu tu ne peux rien faire dans un autre passage Jésus dit sans l'esprit, l'homme n'est capable de rien. Donc, ça veut dire que avant que l'esprit n'arrive chez quelqu'un, donc toutes les années où il n'y avait pas l'esprit, les hommes, tout ce qu'ils ont accompli, aller sur la Lune, aller euh, euh, sur Mars bientôt, ça ne. Donc, ils ne sont capables de rien, entre guillemets. Ça, ça n'impressionne pas Dieu. Nos exploits technologiques n'impressionnent pas Dieu. Comme une fois, le Seigneur me dit de parler à quelqu'un et il me dit, dis-lui, c'était une sœur, dis-lui que je ne suis pas impressionné par sa connaissance. Notre connaissance n'impressionne pas Dieu. Et il me dit de lui dire, ne dis-lui, ce que je veux, ce n'est pas ta connaissance. Ce que je veux, ce n'est pas euh, que tu récites des versets ou, ou, euh, ou que, tu, que tu saches euh, euh, euh, je ne sais quoi. Non ce que je veux, c'est ton obéissance. Voilà ce que Dieu veut, notre obéissance. Si nous demeurons en lui, s'il demeure en nous, par l'obéissance que nous avons en lui, alors nous porterons des fruits. Et ça nous parle aussi que tu peux devenir un sarment sec tout en venant à l'église tout en allant à l'assemblée. Tu peux devenir un sarment sec parce que tu n'es pas rattaché au vrai cèpe. Jésus, lorsque il va avec ses disciples, à un moment donné, il trouve un, un, un figuier, je crois. C'est un figuier. Hein? Et il veut prendre du fruit dans ce figuier. Et il n'y a pas de fruit. et Il maudit le figuier. Jésus ne faisait que bénir, mais là, il maudit ce figuier. Et il voulait apprendre deux leçons aux apôtres. La première leçon... C'est une leçon de foi, en disant que si vous aussi, vous avez la foi et vous dites à cette montagne de sortir, d'aller se jeter dans la mer, elle le fera. Il y avait une leçon de foi, dans, dans le sens où par la parole de Dieu, par notre parole, lorsque nous mettons la foi en accord avec le Saint-Esprit et que nous demandons quelque chose, cela s'accomplit que nous pouvons ôter les montagnes, les obstacles qui sont devant nous. La timidité, le manque de pardon, l'orgueil, la convoitise, toutes ces choses, elles peuvent. Ce sont des montagnes qu'on peut jeter dans la mer. Avec la foi, les circonstances dans nos vies, les épreuves que nous passons, avec la foi, nous pouvons jeter ces montagnes. Et l'autre leçon qu'il voulait apprendre, aux disciples en disant que, que plus jamais, en fait, il va dire au figuier que plus jamais sorte de fruit C'est-à-dire que ce figuier qui devait porter du fruit ne servait à rien parce qu'il ne portait pas de fruits. Et quelque chose qui ne sert à rien, c'est bon pour être jeté au feu. De la même manière, les, les, les personnes qui n'auront pas de fruits... Qui seront tièdes avec le Seigneur. Elles seront vomies de sa bouche et jetées au feu. Laisse Dieu te travailler. Laisse Dieu couper encore. Tu saignes, Dieu va encore te faire saigner. Mais pas pour te faire du mal, pour tomber. C'est pas facile, hein? Vous savez, j'ai perdu maman, ma mère quand j'étais jeune et c'était quelque part mon appui aussi spirituel parce que je priais avec elle. Et quand elle est partie, j'avais 20 ans, j'étais nouveau converti dans la foi. Tout de suite, ça a été un coup dans ma foi. Je suis retourné dans le monde. Je n'étais pas encore bien affermi, je n'avais pas encore bien saisi tout le message de l'évangile. Mais pourtant, déjà à l'époque, je me sanctifiais, etc et j'ai compris une grande leçon dans ma vie c'est que Dieu est souverain il prend quand il veut prendre il donne quand il veut donner et c'est la plus grande leçon que, comment dire, de souveraineté que, que j'ai comprise de ma vie je sais que on a parfois et euh, cette semaine n'a pas été facile pour beaucoup d'entre nous. On a perdu un être cher. Et on, il y a deux jours, je priais pour la famille de Trésor. Et le Seigneur m'a dit de nous dire, de vous dire, ne le pleurez pas. C'est mon serviteur, il est avec moi. Alléluia. Il a terminé sa course. À nous aussi de terminer la nôtre, à nous de continuer en allant toujours de l'avant et de ne pas, on ne doit pas être triste comme les païens, la Bible nous dit, qui n'ont pas d'espérance. Mais nous avons une espérance vivante c'est qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront pour nous. et ceux qui seront restés seront changés comme en un clin d'œil afin de rencontrer le roi des rois et nous serons ensemble avec lui Alléluia l'espérance de Dieu l'espérance du chrétien c'est la résurrection et la mort la résurrection Paul va même jusqu'à dire que si Christ ne ressuscite pas alors notre évangile est vain mais Christ est ressuscité Alléluia Christ est ressuscité et nous ressusciterons au même en fait quand il reviendra nous ressusciterons avec lui pour rentrer dans les noces pour avoir ce corps glorieux qui ne connaîtra ni la faim ni la misère ni la, la soif ni la mort nous sommes des pèlerins sur cette terre des passagers portons du fruit Tant que nous sommes sur cette terre, portons du fruit. Une couronne nous sera réservée là-haut. Alléluia. Une couronne incorruptible. Ici, nous pouvons avoir des bacs plus 5. Ici, nous pouvons avoir des diplômes. Nous pouvons avoir, comment dire, l'éloge des hommes. Mais ce sera zéro au ciel. Alléluia. Attends que ton Dieu puisse témoigner de toi. Comme il a témoigné de Job devant le diable. Et il a dit, n'as pas tu vu mon serviteur, Job, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre, il est intègre et droit. Est-ce que tu es intègre et droit devant Dieu Est-ce que Dieu peut témoigner de toi devant les hommes, devant les démons, devant le diable, en disant que mon serviteur est intègre, mon serviteur est droit Je, les traverserai, avec toi. Je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Père, tu, Père, tu domines les tempêtes. les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, car tu peut le dire encore, même si même les tempêtes, si les océans, océans c est c est je le traverse. Je...